Je vais vous présenter la BM série 3. Très bien. Pour commencer, avec le système Mais... de confort. Et ouais. après, euh, on mettra... pour commencer, on est en confort. Et puis plus tard, on se mettra en sport. tu peux le voir non. le mode confort c'est confortable non elle sort de tu dis et elle fait combien elle fait combien de vous elle est combien je, je crois que cette modèle elle est de et 190 et chevaux non, non, non, non, Et là non, non, non, non, comme ça rose que vous voyez là aussi Vous là, et elle est confortable, pour un break, elle est très confortable. un très bon de cette bateau, et la précision De conduite. Le... Oui, oui, oui. La précision, on me connaît. Mais, mais je suis très qui est espagnol et vous l'aurez remarqué et je suis très bon moment parce c'est avec le mode confortable non le mode confort alors c'est pas nécessaire notre forme de conduction mais quand nous utilisons le mode sport et surtout après et, et sport plus et tu connaîtra les mots de ma conduction avec de drapage hein? avec les sauts forts en juin de la BMW on est très bas dans cette voiture I'm de vitesse ah, Il dit 260 km mais probablement est limité à 250 comme toute la rémelle. Mais... Com Et... Combien de vitesse, vitesse. Ah, c'est vitesses. Ah, ah, vitesse. Ok, en ce fait, moment, nous utilisons le mode sport avec un petit bouton pour changer le mode sport. Encore, il y a une autre possibilité que le mode sport, tu sais, ok est -ce ouais. Que tu as préparé mm. Comme tu peux voir, la sortie de la voiture est comme, hein? et, et très très fort. Oui, très très fort. Et il a changé un peu. Hein? C'est une autre chose, mais... Il ne veut pas continuer parce qu'il y a une voiture d'avant moi et je euh, ne vais pas traverser la voiture. Non, et, non, c est c est ah. Tu dis les motors, les... Le, le moteur, moteur. Le, le moteur Le moteur changé, non tout Ouais. C'est ouais. préparé pour utiliser tous les chevaux. Est-ce que tu te sens bien au volant Est-ce que, Est que tu te sens bien au Comment volant? sont les sensations au volant Non, la sensation au volant, c'est très très agréable parce que est, les modes de conduction sportifs. De conduite Et de conduite sportive, tu ne perds pas les contrôles de la conduction en... en, en, in -in soglet, en, en à aucun moment à aucun moment ah, okay. Et tu peux faire en, en, en, en espagnol, nous, nous disons, c'est déboucher la carretera ». Je peux faire la, la, le débouche, non, tu dis Comment est-ce que tu dis là ah, Diboujar, la, la, la, la, la route ». Non, le contrôle est mm, aussi ça? parfait que tu peux vous voyez la télévision non, la, sport la, la, la de cette voiture c'est là. La... BMW à la maison, hein? Oui, oui, oui. Laquelle tu as la, Oui, j'ai la BMW et X4 de 275 chevaux C'est pour aller Oui. accélération eh? c'est une patata eh? en comparaison avec la V je suppose que tu le monde en français et eh? la vmev c'est la la Yawa c'est une pomme de terre en comparaison avec des Espagnol. Ici, c'est pour le VPS. Oui, c'est pour tout, c'est comme un petit ordinateur. non? Parce que si il y a la possibilité d'utiliser la en, euh, avec la main, non? Les médias, et tu changes la musique, la radio, Les communications, tu peux faire, ouais. tu peux utiliser le téléphone. Ouais. Euh, le map pour utiliser effectivement la navigation non? et menu pour euh, utiliser toute la possibilité de modification qu'il y a pour la voiture non? alors c'est en euh, une forme d'utiliser avec un seul toute la euh, capacité de euh, communication avec la voiture c'est un bon forme de on ne compte Il la possibilité de, connexion de la connexion de, du de système de production ABS, ABS Tudy, oui. ABS et cela, c'est là le bouton pour modifier le système de conduction, les modes de conduction des Sports, Sport Plus, et, euh, Confort et éco Tu peux te mettre Voilà, si tu peux tourner directement ici, c'est génial. Tu peux te mettre là Je ah. sais pas s'il y a quelque chose derrière moi, mais je vais Ah oui, oui. C'est bien, non Pour que Thomas Ah, pour que je Non, si tu peux un peu plus, je oui. le Oui, oui, mais pour revoir la pointe. Première... Oui, ok. Très bien, est-ce que tu m'aimes Oui. Oui. Si tu, tu peux essayer, si tu veux. Si tu veux que tu changes tout. Avec la main, non Si tu te donnes ici. Les nappes. Et ici, c'est pour mes transports je ne sais pas pourquoi c'est ça ah oui oui oui ça c'est le système qu'il y a dessous pour connaître qu'il y a un mur ou quelque chose non quand ouais. tu fais marche arrière ouais. alors tu peux te connecter si tu veux avec le bouton ouais ça va hmm <rire> voilà. alors, au, revoir. <rire> au revoir merci Ho ho ho